Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok, ok. J'ai vu, j'ai vu maintenant. Ouais, Faut, faut, faut, je me chercher. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Euh, je crois qu'il y avait eu un problème technique hein, parce que j'étais depuis 21h connecté. J'étais en direct depuis 21h, mais je n'ai pas. Je n'ai pas remarqué euh, les commentaires, etc. Donc euh, peut-être que c'était dû à un problème de connexion. Mais gloire soit rendue Seigneur. Parce que tout à l'heure j'ai relancé encore et voilà. On m'a dit que le direct est. Euh, a été approuvé, vraiment que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous, sinon que depuis 21h de j'étais connecté, et je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour la vie de tout un chacun de nous, que son règne soit sinon au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun de nous, ce soir encore nous voici réunis pour adorer Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous appelle à le servir, à l'adorer qui a fait de nous des adorateurs, et de l'adoratrice, celui qui est l'Alpha et l'Omega, le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux. Et j'étais en train de le bénir pour dire, Seigneur, sois loué, sois glorifié pour la vie de tes enfants que nous sommes, sois glorifié pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver ce soir. Sois honoré à jamais, toi qui mérites toute l'adoration, toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur, toute la magnificence. Toi qui es Alpha et l'Omega, le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, puissant, reçoit encore ce soir toute la louange, toute notre reconnaissance, toute l'adoration, parce que tu le mérites. Tu es excellent, tu es vivant, tu es puissant, tu es merveilleux et tu es digne de louange et d'adoration. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons encore t'être reconnaissant, Père, parce que c'est par ta grâce que nous sommes réunis ici. C'est par ta grâce encore que nous, nous retrouvons ce soir ici. Sois honoré à jamais, sois loué à jamais, toi, notre Père, notre Sauveur, Mayanta Yanda Barakota. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour infini. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire, nous célébrons ta grandeur et la puissance de ton nom. C'est toi notre Père, notre force, notre capacité. Merci pour tout tes bienfaits. Merci pour ton amour infini. Merci pour une vie que tu rétablis, que tu restaures, que tu assistes. Merci pour un adorateur que tu fortifies. Merci pour une adoratrice que tu conduis. Merci pour la présence de ton esprit et ton règne dans nos vies. Merci pour tout ce que tu continues de faire afin de manifester ta gloire. Dans nos vies, au travers de nos vies, dans la vie des autres, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. Nous t'exaltons, ô oh Dieu fidèle et Dieu réel. Tu es excellent, Seigneur. Merci infiniment, Papa. Qui est bon comme toi Qui peut faire les choses que tu fais Et à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. « Malakoto Raboloko makanto » In the ra de Brika, ma yon de l'oribobobo shakatayama, in the ribaba rabolo kanta de bricete, o ribobo baba. kara yon de boussa, my gare bre de l'orashi in leka, shiba baba rabolo kanta yon de brete, my god, jesus, béni tu Seigneur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et nous t'aimons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant ton règne Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et nous témoins, Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, ton règne Alléluia. Est-ce que vous me recevez, adorateur, adoratrice, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Parce que je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas. Vous me recevez? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. alléluia Merci, Abba Père. Que ton nom soit élevé encore une fois de plus. Nous te bénissons te rendons toute la gloire à Père Tout-Puissant. Tu es digne de louanges et d'adoration. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être ovationné. Il n'y a point de Dieu et d'égal à toi. Sur la terre des hommes, comme dans les cieux, comme sur la terre. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi avant. Et il n'y a que toi après. Il n'y aura que toi après, Seigneur. Parce que tu es l'éternel. Tu es le commencement. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur, soit loué à jamais, soit honoré à jamais, soit magnifié à jamais, pour la vie de tes serviteurs et servantes, pour la vie de l'adorateur et adoratrice, soit élevé à jamais, pour la vie de la nation ivoirienne, soit élevé à jamais, pour la vie de tes serviteurs et servantes, à travers la Côte d'Ivoire et à travers le monde entier, nation, soit élevé à jamais, pour ce que tu fais dans le secret, pour ce que tu fais au pleinement, pour ce que tu fais dans le présent, pour ce que tu fais dans le secret. soit élevé à jamais. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la louange. Tu mérites l'élévation. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Merci à père Merci à père Merci à père Merci à père Merci à Baber. Merci à Baber. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, paix Sois élevé à jamais, au nom de Jésus. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Nous célébrons ton nom au nom de Jésus. Nous t'exaltons au nom de Jésus. Nous te louons au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Tu es digne d'être élevé au nom de Jésus. Tu es digne d'être acclamé au nom de Jésus. Il n'a point d'égal à toi. C'est toi l'alpha l'oméga. C'est toi le Dieu fidèle. C'est toi le Dieu excellent au nom de Jésus. Ah, maintenant je peux voir mon quartier. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que je m'inquiétais. Hein? Je m'inquiétais, je ne voyais pas de... Alléluia, shalom, maman. Ah, voilà, Alléluia. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. C'est maintenant que je vois. Parce que j'étais là juste depuis 21h, j'étais là. Et je ne voyais pas les le commentaires, etc. Je ne voyais personne. Donc, euh, je me disais, c'était moi qui devait avoir un problème de, de connexion. Mais j'avais déjà lancé le direct. A Dieu sur la gloire. Merci euh, pour vraiment la vie de chacun de nous. Maman Catherine soit bénie au nom de Jésus. Shalom à toi. et Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit élevé à jamais. Alléluia. Ah, je vois maintenant les commentaires. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de toute la situation, merci parce que quel que soit le problème, au oh, Dieu de la gloire, technique ou quoi d'autre, je sais une chose, c'est que tu restes fidèle, tu restes fidèle envers tes enfants que nous sommes et nous t'adorerons jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok maman, c'est compris, gloire à Dieu, c'est compris, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. D'accord, c'est compris. Merci Seigneur. Béni sois-tu ton amour. Béni sois-tu ta fidélité. Béni sois-tu ton amour infini. Béni sois-tu tout ce que tu fais. Merci pour la vie de Maman Catherine. Merci pour la vie de tes Maman adoratrices et adorateurs. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci encore. Notre Père Tout-Puissant, c'est une joie pour nous d'avoir l'opportunité de t'adorer chaque soir. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est par ta grâce. Que nous sommes vivants. Alléluia. Ah, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang.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 Tu chantes, Alléluia, tu chantes, oh, gloire à Dieu, oui, Père, tu chantes, Alléluia. Tu chantes, Alléluia. Tu chantes, Oh, gloire à Dieu. Oui, pas tu respires, Alléluia. Respire, Alléluia. Respire, Oh, gloire à Dieu. Oui, pas tu vis Alléluia. Respire, Alléluia. Respire. Oh, Gloire à Dieu! Oh, ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, maman, tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, papa, tu ne peux pas tout raconter. Il t'a sauvé, il t'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas tout raconter, maman Micheline. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas tout raconter. Maman Cathy, c'est que Dieu avait pour toi Tu ne peux pas te raconter T'as sauvé, t'as lavé dans son sang. Oui, par lui tu vis, Alléluia Tu vis, Alléluia Tu vis, oh gloire à Dieu Par lui tu vis, Alléluia Tu vis, Alléluia tu vis, oh, gloire à Dieu. Oui, pas lui, tu marches, alléluia. Tu marches, alléluia. Tu marches, oh, gloire à Dieu. pas lui, tu marches, alléluia. Tu marches, alléluia. Tu marches, oh, gloire à Dieu. Oui, maman Elise, gloire à lui. C'est pas lui que tu marches, c'est pas lui que tu peux acclamer, c'est pas lui que tu peux louer, c'est pas lui que tu peux faire toutes choses. La Bible déclare que c'est lui qui produit en nous l'être, le mouvement. Alléluia. C'est par sa grâce que nous sommes vivants. C'est par sa grâce encore que nous pouvons l'adorer. C'est pour ça que, quel que soit tout ce que nous arrivons à accomplir, nous devons toujours rendre gloire à Dieu pour dire c'est purement par sa grâce que nous avons pu accomplir de telles choses. Parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Souvenez-vous, au commencement, lorsque l'homme a été créé, il était inanimé. Il n'y avait pas de vie en lui. Il n'y avait pas de capacité de création. Il n'y avait pas de capacité de déplacement. Il n'y avait pas de capacité de réflexion, de création comme aujourd'hui. La Bible dit que l'homme était un être inanimé. Il était un être... Alléluia, qui n'avait pas de vie, qui n'avait pas de capacité de, de, de se mouvoir. Il était sans vie. Alors il a fallu que Dieu lui-même souffre en lui un saut de vie. Alléluia. Qui a permis à l'homme d'être de devenir un être vivant. Un être capable de crier. Un être capable d'agir. Un être capable de se déplacer. Un être capable, oh Dieu, que oh maya tabo shika taba. C'est pour cela que c'est une sagesse. C'est une intelligence pour nous de savoir que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie c'est une intelligence pour nous C'est une grâce pour nous C'est une sagesse de Dieu Même si le monde trouve que c'est absurde De passer le temps pour adorer ce qu'on ne voit pas Mais laisse-moi vous dire une chose Est-ce que le monde n'adore pas ce qu'il ne voit pas Tous ceux qui critiquent le fait que nous puissions adorer Celui qu'on ne voit pas d'après eux Mais ils adorent des bois Ils adorent des génies Sans forcément voir ces génies de leurs propres yeux Mais ils croient fermement de tout leur cœur Qu'il y a des esprits dans la nature Et qui sont dotés de puissances capables De les animer de capacités de pouvoir et ils adorent ces choses Mais quand il s'agit de celui qui a créé toutes ces choses Que nous disons, c'est lui qui a créé Même les bois que vous adorez, même les fétiches que vous adorez C'est lui là que nous adorons Alors ils ne comprennent pas comment nous pouvons adorer un Dieu Que nous ne voyons pas Donc deux à nous, qui n'est pas dans la vérité Qui ne voit pas clair, qui est encore voilé Nous croyons que nous ne sommes pas voilés Parce que nous avons été au libéré Le voile a été déchiré Le voile a été déchiré Et nous, hallelujah, nous avons la grâce grâce de comprendre toutes ces choses par l'intelligence de l'esprit. La Bible nous dit ceci, soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est parfait, agréable et bon devant Dieu. Et nous bénissons le nom du Seigneur, parce que par son esprit, il a ouvert nos esprits. Pour comprendre la parole, la Bible dit les disciples étaient avec Jésus-Christ, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Pourquoi Parce qu'ils étaient encore voilés. Mais la Bible dit il souffla sur eux, il ouvrit leur esprit, afin qu'ils compris les Écritures. J'ai compris que pour comprendre les Écritures, il faut une action de l'esprit de Dieu, parce que l'Écriture même vient de l'esprit. J'ai l'habitude de dire que commencement n'était pas l'Écriture, commencement était l'esprit. C'est l'esprit qui a donné vie, c'est l'esprit qui a provoqué l'Écriture. Donc c'est l'esprit qui est capable de te conduire à la compréhension des écriture afin que tu puisses avoir la compréhension, le contenu, le sens de ce que l'esprit a voulu faire entendre par l'écrit, alléluia, ainsi nous avons été ou ouverts dans notre esprit pour comprendre que c'est Dieu que nous devons adorer, et c'est pas lui que nous vivons, c'est pas lui que nous sommes, c'est pas lui que nous sommes devenus adorateurs et adoratrices, c'est pas lui que nous sommes sur la terre et nous bénissons son nom. Nous ne serons jamais de lui rendre toute la gloire. Nous ne cesserons jamais de le magnifier. Nous ne cesserons jamais de l'exalter parce qu'il le mérite. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, Hallelujah, c'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas grâce, Seigneur. Que no vivons, c'est pas ta se Seigneur, oh c'est pas oh, Senhor Seigneur, c'est pas grave, c'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave, que nous chantons c'est pas c'est Seigneur oh, c'est pas oh tu nous as aimé tu nous as sauvés Alléluia mm, Tu nous as aimé Tu nous as sauvés Alléluia Tu nous as aimé tu est sauvé, Alléluia C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave Oh c'est pas grave, Papa, c'est pas grave Oh c'est pas grave, si je chante C'est pas grave, c'est pas grave si je vis, que je chante, oh, c'est pas grave, Seigneur, oh, c'est pas grave. À présent, je peux te louer, Alléluia. Oh, à présent, je peux te chanter, Alléluia. Je peux te louer, Alléluia. C'est pas Seigneur, c'est pas grave. À présent, nous sommes adorateurs, Alléluia. Oh, à présent nous pouvons chanter Alléluia. À présent nous pouvons louer Alléluia. Oh, c'est pas, Seigneur, c'est pas grave. Oui, c'est pas sa grâce que nous pouvons chanter aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que celui qui nous a appelé à lui nous a rendu capables de le servir. Il nous a rendu capables de le louer. Il nous a rendu capables d'en lui appartenir. Il nous a rendu capables de parler de lui sans craindre aucun mal. Il nous a rendu capables de même défier les forces du mal. Avant que je ne continue, laisse-moi vous donner un petit témoignage. Vous savez, dans ma famille, du côté maternel surtout, il, euh, euh, il y avait de l'adoration et, et, et principalement... Euh, l'adoration du fétiche, des fétiches. Et donc j'ai une tante, euh, euh, c'est-à-dire la sœur, une des sœurs ma maman qui a, a, adore des fétiches. Et moi-même à ma naissance même, il y avait à présent des esprits euh, euh, euh, qui vous témoignaient que je devais aussi les adorer. Mais arrivé à un moment donné, par la grâce de Dieu, quand j'étais pas destiné à les adorer alors, Dieu a commencé à saisir mon cœur pour que je puisse lui appartenir. J'ai compris par là aussi que les puissants des ténèbres, sachant que j'allais être un élément du Seigneur pour aller contre les intérêts, ont voulu, bien entendu, mettre la main sur moi pour que je puisse les servir. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui, je suis un ennemi pour eux au nom de Jésus-Christ. Et par sa grâce, voici que ma famille est en train d'être gagnée à Christ. Et je vous je vous prie d'écouter de, de, de, de, de, ceci. Vous voyez, dernièrement, j'étais à des sec, je, vais, je, je rends là, toujours le témoignage, j'enlève dans les sec et au cours des obsèques il y a une réunion familiale, une petite réunion familiale et voici que des gens décident hein, euh, subitement de me nommer président de la famille, je n'ai pas compris pourquoi, mais alléluia, c'est vrai, euh, j'étais vraiment euh, euh, surpris et ils ont dit les, en présence des parents, bon, aujourd'hui à partir d'aujourd'hui tu es le président de la famille, dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, le président de la famille, alléluia. Et j'ai je, je voulu décliner euh, euh, cette responsabilité, je voulu refuser. Mais l'esprit m'a stoppé parce que c est, c est, c est, cela fait partie du plan de Dieu. J'ai compris que à la naissance, mais effectivement, quand les esprits se sont présentés, ils ont fait des déclarations comme quoi cet enfant, c'est lui qui va relever la famille. Alléluia. C'est ce que j'ai appris par, ma, par la bouche de ma mère, qui m'avait dit que euh, voici les esprits avaient fait cette déclaration. Et que cet enfant-là qui avait relevé la famille, mais la famille comment vous voyez Et donc, j'ai commencé à comprendre que relever la famille, ça veut dire que j'allais être la personne, sur qui le Seigneur allait s'appuyer pour apporter le changement dans cette famille-là, pour instaurer d'abord le salut, parce que le changement commence par la restauration des fondements. Parce que chaque famille doit être bâtie normalement. C'est Dieu qui est l'auteur de chaque famille. La première famille qui est née, elle est, est, est née par Dieu. Et donc, c'est Dieu qui doit être le bâtisseur de chaque famille. C'est lui qui doit être le fondement de chaque famille. Et vous savez, à cause du péché, le, le, les familles ont changé les fondements et aujourd'hui, on a des fondements euh, d'adoration, de fétiche, etc. Donc il y avait le fétichisme qui battait son plein dans cette famille. Et Dieu, sachant que cette famille était euh, bâtie, avait changé ses fondements prophétiquement parlant, divinement parlant, pour s'asseoir sur le fétichisme, afin d'apporter la, la misère, la souffrance et l'adoration et, et les blocages dans la vie des gens va permettre qu'un enfant naisse au milieu de cette famille. Et voici comment les esprits, ayant vu le plan de Dieu, vont vouloir mettre leur main sur moi, afin que je sois le serviteur. Parce que, vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose, lorsque l'ennemi se rend compte qu'il ne peut pas te tuer à la naissance, il va chercher à négocier pour que tu deviennes euh, euh, euh, son instrument. Et c'est ce qui est arrivé, effectivement, dans l'histoire de Moïse. Voyez-vous, lorsque le peuple juif, Tobora, Basking the Moraga Bashita Écoutez ceci: Mayambolos, de Larion, de Mosquit, de Voyez-vous, pendant que le peuple d'Israël, tous les enfants, tous les garçons étaient, étaient tués à la naissance, la Bible dit qu'à un moment donné, le peuple juif en Égypte a commencé, n'est-ce pas, à, à, à se multiplier, et qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Ils ont commencé à dire à toutes les femmes Égyptienne qui était des sages femmes, de, de, de, de tuer tous les enfants mâles à la naissance. Et voici, Vous savez, Satan ne fait rien en vain. En fait, il savait que ce peuple allait commencer à, à, à se multiplier. Mais en même temps, c'était un plan qui était fait contre le, le, le, le, le, le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu avait décidé de sauver son peuple. Dans le plan de Dieu, Dieu avait dit prophétique qui sortirait son peuple de l'egypte et il un sauveur le sauveur devait arriver un sauveur en la personne de Moïse devait arriver alors déjà le fait de tuer tous les enfants mâles c'était un plan pour éliminer le sauveur euh, euh, en griffe à, à l'image de, de je veux dire de Moïse dans dans dans, dans euh, parmi le peuple juif, afin que euh, tout cela ne puisse pas arriver. Et voilà pourquoi. Et donc euh, Moïse va naître et voici prophétiquement euh, euh, la, la fille de Pharaon va, euh, euh, comme on le dit, chez tombé fond de l'enfant et, et elle va décider que l'enfant soit sous euh, euh, euh, sous son contrôle et soit même euh, euh, sous sa protection. Et donc euh, voici Pharaon qui se qui se voit dans l'obligation d'élever l'enfant, de prendre lui et de ne pas le toucher. Alors Qu'est-ce qu'il va vouloir faire Ils vont élever l'enfant euh, pour qu'il soit un égyptien. Et c'est pour ça tout à l'heure par la révélation, je dis lorsque l'ennemi cherche à te tuer qu'il voit que ça ne passe pas, il va chercher à faire de toi un instrument pour lui. Et c'est ce qui s'est passé à ma naissance euh, pour dire que l'ennemi euh, euh, euh, euh, avait tenté parce que justement, j'étais j'étais j'ai tombé beaucoup malade quand j'étais petit. Et voici, après encore, il y a eu cette histoire des, des, des génies qui sont venus placer des choses à mon chevet. Et tout ceci pour dire simplement qu'ils voulaient faire de moi un instrument entre les côtés. Mais ma gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. C'est pour cela que je parle du Seigneur avec joie. Et je suis fier d'appartenir à celui qui m'a amené sur la terre des hommes. Parce que les choses doivent être mises en ordre. Nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous devons servir Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce qui a été dit depuis la naissance selon les révélations. comme quoi qui vient de naître, c'est lui qui relèvera cette famille. Et donc, quand dernièrement, j'étais aux obsèques, et qu'au cours de la réunion familiale, ils ont pris euh, euh, sans mon consentement, sans élection, aucune, la décision de faire de moi le président de la famille, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire Et il y a celle-même qui est par qui, euh, euh, cette parole est sortie, qui est une cousine grande soeur à moi, elle est venue me voir après pour dire, non, je sais pourquoi, euh, petit frère, c'est vrai, tu, tu, es, tu, es, tu es moins âgé par rapport à certaines personnes ici, mais... Je crois que c'est toi qui peut vraiment jouer ce rôle. Et je suis venu à la maison, j'ai commencé à interroger le Seigneur davantage. Et j'ai compris, je me suis il m'a rappelé ce qui a été annoncé à mon Pour dire que la parole de Dieu est en marche dans notre vie. Mais Dieu sera et davantage, il le sera glorifié. Alléluia. Que son nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ dans Donc voilà ce qui va se passer ainsi pour le peuple d'Israël. Et voici que Dieu va donc préserver Moïse, mais finalement vous allez vous rendre compte que Moïse va s'élever contre l'égyptien et on peut même le traiter d'enfant euh, rebelle, ingrat, mais c'est simplement parce que même si on l'a élevé contre l'égyptien, mais dans son sang, il n'est pas égyptien. Dans son sang, il n'est pas égyptien. Il est juif, il est hébreu. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le fruit du hasard que tu sois amené à être une adoratrice, que tu sois amené à être un adorateur. C'est un plan de Dieu qui a été certainement tracé depuis longtemps, suite à personne. Et c'est pourquoi ça doit être une joie pour toi d'appartenir à ton Dieu à chaque fois que nous nous réunissons. Alléluia, c'est une joie pour nous. Parce que nous savons que nous sommes en Dieu par sa volonté, par sa grâce. Alléluia. C'est par sa grâce que nous sommes donc à Nous de le servir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons encore ton Seigneur. Parce que ton nom est infiniment grand, ton nom est si puissant, ton nom est excellent, ton nom est merveilleux, oh Dieu tout puissant. Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur.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 alléluia alléluia alléluia alléluia all'éluia alléluia je loue de tout notre alléluia alléluia alléluia alléluia alléluia alléluia je le loue de tout <t 'en> mon cœur, il m'a donné la vie, m'a donné la Vie. Il m'a donné la santé, m'a la santé, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie. Je le lu de tout mon cœur, il t'a donné son amour, ton amour, son amour, il veille sur toi, il veille sur toi, il combat pour toi, il combat pour toi. Tu es le loup de tout ton cœur, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le loup de tout ton cœur, Alléluia, il est ton sauveur. Et Dieu t'a donné donc un sauveur à la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit aussi que dans les cieux comme sur la terre, comme sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous pouvons parvenir au salut. Ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et effectivement, ce nom sauve, ce nom donne la vie. Le témoignage que vous voulez vous rendre, je l'avais oublié, je l'avais oublié. Je vais revenir dessus rapidement, puis nous allons passer au, au message de ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, c'est pour vous dire simplement que par la grâce du Seigneur et par son. Autorité, nous pouvons défier les puissants des ténèbres par sa grâce. Nous avons l'autorité sur ces puissants des ténèbres. Je disais qu'il y avait cette tante là qui adorait, n'est-ce pas, euh, des fétiches de la famille. et à, à une certaine période de, de, de, de l'année, elle, elle, elle faisait, elle, elle, elle préparait, elle faisait une sorte de fête. Et, et à cette occasion, au cours de la fête, elle faisait euh, euh, du foufou, du niam, tout ça. Et euh, elle, elle servait ses, ses génies. Il y avait une table dans sa maison, dans sa chambre plutôt. Et, et elle, elle servait euh, euh, euh, ses génies, euh, euh, euh, qu'on appelle ça, euh, avec le foufou et euh, euh, euh, du poulet, etc. Donc un jour, elle a dit à sa fille, à sa grande-fille, d'aller euh, remettre... Au génie, leur nourriture. Donc, elle, en partant, en, en, en se dirigeant vers la chambre de sa mère, en chemin, elle a pris un coup, c'est-à-dire, elle a mis sa main dans le foufou, et puis elle a pris une partie et elle a commencé à manger. Donc, bon, je sais pas pourquoi elle a fait, mais bon, c'est ce qu'elle a fait. Et quand elle, a, elle était sur le point de déposer la nourriture devant le génie, elle a reçu une, une claque. Pas possible. Elle a reçu une paire de gifles. Et ça l'a tellement. Euh... Euh, ça lui a fait mal, que elle a su sauter, elle, elle a laissé tomber la nourriture, et elle a couru rapidement, sortant euh, euh, de, de, de la chambre de sa mère, elle a commencé à crier, elle a attrapé sa joue, elle a commencé à dire, maman, maman, maman, maman, m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et elle dit, oui, mais ils m'ont giflé, ils m'ont giflé, et ça m'a dit, mais tu as fait quoi Et elle regarde dans sa bouche, voilà, foufou, elle est de mais justement, c'est parce que tu as défié, mais pourquoi est-ce que tu as, tu, as, tu as pu faire ça? Mais c'est pour ça que c'est normal qu'il te gifle. Et donc, vraiment, ça l'a ça, ça, ça, ça, ça marqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, j'ai appris cette histoire après. Et puis, un jour, j'avais un de mes petits frères à qui je donnais des conseils concernant la parole de Dieu. Quand j'ai commencé, à, à, à, à, commencé avec le Seigneur, j'étais en train de donner des conseils à mon petit frère, je l'évangélisais. Et on était dans notre chambre. Et notre chambre faisait face à la chambre de notre tante. Et euh, j'étais en train de donner des conseils à mon petit frère par rapport à l'évangile. Je lui disais, tu te souviens de l'année où notre grande soeur, notre grande cousine, là, a été giflée par ces esprits que, vo, que, que voici, que tu vois, que tu peux apercevoir ces bois-là qui sont sur euh, la table dans la chambre de notre tante, là-bas, tu peux les voir. Et dans de, de, de notre chambre, on pouvait voir euh, directement dans la chambre de, sa, de, de, de notre tante. Et j'étais entendu parler, je lui dis, mais ces esprits-là, c'est parce qu'ils se sont sentis frustrés et, et, et, et défiés. Par, euh, par nos grandes soeurs qui ont pu euh, euh, lui donner cette claque-là. Mais je, je les défie aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur dis que ce sont des faux dieux. Et si vraiment ils sont aussi puissants, ils, ils peuvent aussi euh, se sentir frustrés et défiés par quelqu'un et, et, et, qui vient s'en prendre à moi. Qui me gifle comme ils ont giflé la, la, la, la cousine. S'ils sont vraiment garçons. Et c'est ainsi, rien ne s'est passé. Alors, mon petit frère, ça l'a ça, ça, ça bousculé, parce que lui aussi, il était au courant de cette histoire. Et pour vous dire simplement que ce n'est pas... Euh, c'est pour dire combien de fois... Euh, je le disais pas parce que je, je, je parlais dans la chair, mais je parlais parce que je sentais la présence de mon Dieu, la présence de mon Père. Et c'est cette présence de Dieu avec nous qui nous rend capable, Comment un humain peut défier un divin Parce que les esprits sont, des, sont, sont dans le divin. Donc... Si tu n'es pas aussi divin, si tu n'entres pas dans le divin, tu ne peux pas aussi défier le divin ou le divin. Donc, juste pour nous dire que nous avons une telle autorité, une telle grâce sur nous, que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur des esprits impurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était juste le témoignage qu'il voulait vous rendre un peu avant que nous rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire le message de ce soir, que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec vous ce soir, qui se trouve dans le livre de Luc 15, à partir du verset 11, que je lis. « Il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père,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 Et qu'il est retrouvé. Hallelujah. Hallelujah. Voici notre test de ce soir, qui est rempli, qui est riche en leçons, en enseignements. Gloire à Dieu. Donc je disais Luc 15 à partir du verset 11 jusqu'à 32. Hallelujah. À partir du verset 15, à partir du verset 11 plutôt, jusqu'à 32. Voici donc. Euh, un test rempli de leçons. Je sais que plus ou moins chacun de nous a déjà lu ce test et, euh, et chacun a eu quand même une certaine interprétation, une compréhension de, de, de ce test. Mais voici euh, ce que euh, le Seigneur veut que je partage encore avec vous pour l'édification de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Ici, on nous présente donc un, un, un homme avec ses deux fils. Et voici que le plus jeune matin, il va se lever et il va décider... Euh, euh, de se séparer de son père et, et, et, et de demander à son père de lui donner sa part d'héritage. son papa, sans discuter avec lui, va le partager le bien. Le fils va s'éloigner du père. Il va aller loin et il va dissiper tout ce qu'il avait reçu de son père. Et il va se retrouver dans le besoin. La famine va frapper le pays dans lequel il s'est retrouvé. Et il va se remettre en cause par rapport à l'éloignement, cette séparation d'avec son père qui a commencé à lui coûter la vie. Et il va donc se retrouver dans ce besoin-là. Et le besoin, c'était quoi C'est qu'il cherchait même du travail, il n'avait plus rien. Et voici qu'il va rentrer en lui-même, va prendre la décision de retourner vers son père et pour vraiment se réconcilier avec son père. Et voici que l'Abbé nous dit, lorsqu'il a pris cette résolution intérieure et quand il a commencé à, à, à, à, à aller vers son père, son père l'avait vu de loin et son papa va courir vers lui et il va l'embrasser. Il était content de le voir et il va demander à ce que tout soit changé sur lui. C'est pour dire combien de fois il avait changé d'allure, d'aspect. Et donc, voici, le père va commencer à donner des ordres à ses serviteurs pour qu'une grande fête soit organisée à son honneur et que euh, tout le monde puisse se réjouir. Mais vers la fin, on nous montre que son grand frère, qui est resté avec son papa, étant revenu du champ, va s'énerver quand il va apprendre la nouvelle. Parce que pour lui, son, son petit frère ne méritait pas d'avoir ses honneurs, comme si c'était quelqu'un qui avait fait du bien et qui revient et pour lui on doit tuer le gras Donc il s'est senti vraiment euh, trahi quelque part, et il n'était pas content et il a même fait ses reproches à son papa. Mais son papa va lui dire simplement que mon fils, le plus important pour moi, pourquoi j'ai fait toutes ces choses, c'est parce que je, je me suis rendu compte. Que mon fils a été retrouvé parce qu'il était perdu, et c'est ça le plus important. Gloire à Dieu! Voici un peu un résumé de ce que nous venons de lire. Alors, quelles sont les leçons, les différentes leçons que nous pouvons tirer vraiment de ces tests? Comme je disais, c'est riche en leçons. La première chose qui est importante pour nous de savoir, c'est que la séparation d'avec Dieu est un danger potentiel pour nous-mêmes. Notre séparation d'avec Dieu est un danger. C'est pour dire que si nous sommes en Dieu. Nous devons conserver cette relation avec lui, parce que nous séparer de lui va nous coûter cher. Et si, normalement, vous voyez, si quelqu'un devait se séparer dans l'histoire de ses deux fils, c'est normalement le grand frère qui devait partir. C'est le grand frère qui devait partir. Parce que c'est le grand frère, en quelque sorte, qui peut dire Bon, comme je suis un peu vieux, j'ai pris de l'âge, papa, peut-être c'est le temps pour moi de me marier. Hein, L'homme qui doit quitter son père, sa mère, sa à sa femme, donc je sors de la maison. Mais le plus jeune, pour nous montrer que ici le jeune, parce que généralement, les jeunes manquent ce qu'on appelle la maturité. La maturité. Il manque de sagesse. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de. Ici, le mot jeune ici. Fait allusion à celui qui n'a pas de maturité, qui n'a pas de sagesse. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, on a des jeunes. Mais parce que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, est un esprit de connaissance et de, de maturité, il y en a des jeunes remplis de l'Esprit qui sont matures, qui sont responsables. Alléluia. Je le crois. Mais ici, le mot jeune n'est pas employé en vain. Le mot jeune, pour dire simplement que, parce que regardez son attitude. Regardez bien cela, vous allez comprendre que c'est immature de sa part. Comment du vivant de ton papa, Tu demandes pas d'héritage. En Afrique, on dirait simplement que tu as déjà tué ton papa. Parce qu'on ne peut pas entrer en possession de l'héritage d'un père, de son vivant. On attend normalement que le père soit décerte. Lui-même d'avoir prend le temps de faire son testament. Et c'est quand il n'est plus qu'on on fait, on fait appel à un notaire, à un homme de droit qui vient lire, n'est-ce pas euh, euh, euh, euh, euh, euh, le testament pour dire bon voici ce que le père a décidé et en ce moment chacun peut entrer en possession de sa part d'héritage mais là du vivant de son papa il réclame sa part c'est d'abord signe d'immaturité de manque de sagesse donc dans le service de Dieu lorsque nous sommes en Dieu parce que ici ce sont ouais, l'image ici c'est Dieu hein. et c est, c est, ça nous montre aussi également deux catégories de personnes en Dieu il y a certaines personnes qui sont en Dieu mais qui sont qui sont pas matures, qui sont pas sages. Et je vais vous nous exhorter ce soir à faire attention pour nous qui servons le Seigneur, parce que le manque de sagesse, le manque de maturité peut nous amener à détruire l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Oui, le manque de sagesse, le manque de maturité peut nous amener à détruire l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Je le répète parce que, vous voyez, tu peux être, tu peux avoir de l'onction, tu peux, tu peux savoir, tu peux être un homme de puissance, tu peux être un homme de miracle, tu peux avoir les dons spirituels qu'il faut, mais la sagesse de Dieu, si tu ne l'as pas, même pour gérer l'Église, même pour gérer un groupe, même pour gérer une association, pour gérer une communauté, tu peux toi-même, tu gères une entreprise, il faut aussi la sagesse. Pour tout. On a besoin de la sagesse pour gérer les affaires, pour gérer. Ici, le fils manquait de sagesse, il manquait de maturité et il a décidé de se séparer de son père. Mais ça lui a coûté cher. Ici encore, nous pouvons recevoir, nous pouvons, nous pouvons retenir aussi que le fils, certainement, étant avec son père, n'était pas un fils soumis. Il y avait aussi un problème de soumission. Il y avait un problème de rébellion. Et nous, disons que c'est dangereux d'être en Dieu et de ne pas être soumis à Dieu. Oui, effectivement, ça peut être possible. Vous vous souvenez que les disciples, il y avait Judas qui était parmi eux. Mais Judas était le fils de la perdition. Judas n'était pas en train de rechercher l'intérêt de Jésus-Christ. Judas avait un autre plan Pourtant, il était avec Jésus. Mais le, le, ici, le Fils n'était pas vraiment soumis à son Père parce que son attitude nous le témoigne. Soyons soumis à Dieu. Parce que s'ils ne sont pas soumis à Dieu, cette rébellion que nous avons dans le cœur, dans l'esprit, va, va se matérialiser un matin et on va se séparer de Dieu. Mais la séparation peut nous coûter cher. Il va nous coûter cher. Ici, si, quand il s'est séparé de son Père, mais... Il a pensé certainement qu'il pouvait s'en sortir. Certainement pour dire que je n'ai plus besoin de toi, Père. Je ne veux plus me soumettre à tes principes. Je ne veux plus me soumettre à, à, à, tes, à, tes, à tes prescriptions. Je veux ma liberté. En vérité, la vraie liberté, c'est lorsqu'on est soumis à Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais la vérité dit, je suis la vérité. Donc c'est lui qui est la vérité. C'est quand on est soumis à lui, à lui qui est la vérité, qu'on est libre. Notre liberté en vérité, ce n'est pas lorsqu'on nous détachons de Dieu, lorsque nous faisons les choses qui nous plaisent. Mais c'est lorsque nous nous soumettons à lui. Mais ici, le Fils dit, il a estimé que le fait de rester auprès de son Père, il n'était pas totalement libre. Donc, il y a des choses du dehors qui l'intéressaient. Faisons attention aussi aux choses du dehors. C'est une exotation. Parce que, certainement, je ne sais pas aussi qui l'a écouté. Qui l'a amené à, à, à prendre cette décision. Faisons aussi attention à ceux, à ceux qui nous conseillent, à, à, à ceux que nous, nous écoutons. Parce qu'ici, on ne sait pas si quelqu'un du de dehors, quelqu'un de loin, avait certainement donné euh, des conseils au fils pour dire, bon, mais écoute, tu ne vois pas que la manette de ton papa te gère. Ce n'est pas ça, tu, mais tu, tu peux t'en tu, tu peux sortir seul, tu n'as pas besoin de, de rester auprès de ton père. Faisons attention à ceux qui nous écoutons. Vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas voulu, n'est-ce pas, rester obéissants à leur créateur jusqu'à la fin. Et ils ont écouté un autre, un étranger. Mais où est-ce qu'ils se sont retrouvés Quand tu écoutes l'étranger, tu vas te retrouver forcément à l'étranger. Quand tu écoutes l'étranger, tu vas forcément finir par sortir du jardin. Ici, il était dans la présence de son père. Mais comme il écoutait les gens dehors, c'est-ce qui s'est passé dehors qui l'intéressait est Où est-ce qu'il est parti finalement Il est parti dehors, il est sorti et tout comme Adam et Eve quand ils ont écouté le diable, qu'est-ce qui s'est passé ils se sont retrouvés dehors, loin du jardin la Bible déclare, quand ils ont péché Dieu t'a obligé de les chasser de la présence du jardin, il t'a obligé de les chasser donc en fait l'ennemi voulait voir ce jeune là dehors l'étranger voulait voir le parti dehors tout comme le diable voulait voir Adam et Ève dehors. parce qu'il savait que tant qu'il serait dans le jardin, la gloire de Dieu le couvrait. Le petit s'il était resté auprès de son père, n'allait pas connaître toutes ces choses-là, n'allait pas connaître toutes ces souffrances inutiles. Mais c'est parce que justement, il n'a pas voulu rester soumis à son père et se laisser conduire, convaincu, n'est-ce pas Il convaincu par, par, par, par un étranger. Il est sorti de la présence de son père. Alors là où il est parti il pensait qu'il pouvait se gérer il, pouvait, il pensait qu'avec les biens qu'il avait vous savez c'est un peu aussi comme des personnes qui viennent à Dieu mais ce qui les intéresse c'est ce qui gagne de Dieu c'est ce qui gagne de Dieu qui les intéresse mais si c'est ce que tu gagnes de Dieu qui t'intéresse mais tu as certainement pas mené une vie de soumission une vie de communion parfaite avec Dieu et vous savez ici le Père agit en sagesse parce que c'est ça aussi le père. Le père, c'est celui-ci qui laisse quelqu'un, l'enfant, faire son expérience. Il a laissé ici son, père, son fils faire son expérience parce qu'il savait que son fils devait apprendre des choses de la vie certainement afin de pouvoir le considérer parce qu'il ne savait pas certainement qui était son père. Souvent, nous marchons à des gens, nous ne savons pas leur importance. Nous sommes des gens où des gens sont avec nous, où d'une' a à des personnes, nous ne connaissons pas leur importance. Ici, il ne savait pas vraiment l'importance de son père. Il ne savait pas vraiment l'importance de son père. C'est quand il est sorti, tout ce qu'il a vécu dehors là. C'est ça qui l'a amené à réaliser que vraiment, ah, c'est mon père, il y avait ceci, il y cela. Mais il n'aurait pas appris toutes ces leçons si. Il n'avait pas fait cette expérience. Donc, le père lui-même l'a laissé faire son expérience. Il pourrait le contester. Il pourrait s'opposer. et dit Mon fils, mais tu es encore jeune. C'est moi qui dois te couvrir. Je suis encore vivant. Pourquoi tu fais tout ça Le père n'a pas discuté. La Bible ne nous précise pas aussi que le père a discuté avec lui. En tout cas, ce n'est pas écrit noir sur blanc que le père a discuté avec lui. La Bible nous dit simplement que le père l'a laissé partir. Il a même pas taillé ses biens. Il dit Bon, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Et il allait faire son expérience. C'est ça aussi Dieu. Et je peux utiliser cette occasion pour en ressortir une autre leçon. Il y a souvent des gens qui disent que il faut donner des, des ultimatums à Dieu. Si, si Dieu ne te fait pas ceci en deux mois, en un mois, alors je jette la Bible et je fais ceci-là. Je voudrais faire une licane pour dire, parce que ici on voit un peu comme le fils qui donne des ordres. Un fils ne donne pas l'ordre, ce n'est pas à toi de dire à ton papa de donner ta part d'héritage. Non, ce n'est pas à toi de dire à ton papa de donner l'état Parce que l'état d'abord, ce que ton papa réserve pour toi, c'est sa propriété. C'est pour lui, c'est pas pour toi. Mais comme il sait qu'il est un père responsable et qu'il a un droit, il a un devoir vis-à-vis -vis de toi, et que tout ce qu'il a, après qu'il va partir, c'est à toi que tu est revenu, donc c'est pour cela qu'il a laissé. Il comprend qu'effectivement, ça n'a pas d'héritage tâches, mais c'est pour le père. Et il y a donc des gens qui donnent des m'attends à Dieu pour dire, « Bon, si, dans deux mois, dans un mois, tu ne me donnes pas ceci, alors moi, je ne te sais plus. » Et des personnes rendent témoignage pour dire, « Bon, écoutez, quand, quand j'ai dit de telles choses, alors dans, dans, dans le temps que j'ai demandé à Dieu, effectivement, j'ai vu le miracle. » Mais c'est un problème. Et il y a des gens qui pensent que ça donne une doctrine pour eux de donner des ordres à Dieu pour tenir des choses de Dieu. On ne donne pas des ordres à son Père. On ne donne pas des ordres à son Créateur. Vous savez, le Père a laissé faire parce qu'il est un Père vraiment sage, tu voulais laisser une leçon. C'est pas parce que tu as été exaucé de cette façon-là que tu sais des ordres que tu as donné à Dieu. Dieu avait tellement peur de le perdre. Non, non, non. C'est pas parce que le Père a laissé faire que le Père était serré, comme on le dit. Non. Donc, il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont donné, ils ont dit tel chose à Dieu et que cela s'est passé comme ça, Dieu les a exaucés, deux mois après, Dieu les a associés, Ou un mois selon, selon ce qu'ils ont dit à Dieu, Dieu les a aussi. Donc, ils, ils pensent que ça devait donner une doctrine maintenant. Disant, mais si j'ai bien quelque chose, si je dis à Dieu, si tu te serre là, si je ne donne pas ceci, cela là, moi, en tout cas, j'abandonne. Et comme ça a marché, Dieu a donné. Donc, il veut faire de ça un évangile. Il faire de ça une parole d'évangile, il faire de ça une doctrine. C'est dangereux. Dieu ne t'a pas exaucé dans ces conditions parce qu'il avait peur de te perdre. Non. En vérité, il sait que c'est signe d'immaturité de ta part. Parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu ignores. Certainement, il a fait, comme le, fils, le père s'il a fait, pas parce que son, son fils le commandait, pas parce qu'il avait peur de perdre son fils, mais il voulait lui laisser une leçon. Il voulait lui laisser retenir, lui apprendre des choses. Donc, ne donne pas des, des ordres à Dieu. Alléluia. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons retenir de ce tests là alors, le fils qui se sépare de son père, donc tu disais tantôt que la séparation avec Dieu nous expose à la paix de tout ce qu'on avons reçu, même de Dieu. La preuve, quand il est sorti de la présence de son père, voici que tout ce qu'il avait là, il a tout euh, dissipé, il a tout gaspillé. Mais justement, c'est celui qui t'a donné ce que tu as qui alimente ce que tu as de vie. Mais quand tu coupes la relation avec lui, tout ce que tu as reçu de lui là, ça sèche automatiquement ça finit automatiquement. N'oublie pas que c'est lui qui a donné ces choses et que c'est lui qui donne vie à ces choses et que ces choses que tu reçois de lui, si lui, tu n'es plus en contact avec lui, tu peux les perdre. Tu peux les perdre. Et justement, c'est ce qui est arrivé. Le fait de quitter son père, de quitter, de déçu l'autorité la, la, la, de son père, l'autorité, euh, la, la surveillance, la protection de ton père, il a quitté la faveur de Dieu. Alors tout ce qu'il a reçu de Dieu ne pourra plus être sous la protection, la faveur de Dieu. » « Toutes ces choses ne pourront que, n'est-ce pas ?» C'est pour ça que si Dieu t'a donné euh, un, un mariage, t'a donné un travail, il faut être constamment, faut être en permanence, il faut être toujours sous son contrôle. Parce que si ce n'est pas lui que tu as réussi à ce concours, si ce n'est pas, pas lui que tu es rentré dans ce mariage, si ce n'est pas lui que tu es en telle entreprise, il faut être toujours sous sa couverture, pour qu'il alimente ce que tu as fait, ou ce que tu fais, ou ton foyer, ou ta, ta, euh, ton entreprise, ou tout ce que tu fais de vie. Alléluia. Et donc le Fils, parce qu'il a quitté ton père, va donc... Euh, euh, euh, euh, tout ce qu'il a reçu de son père va sécher et va tout perdre et voici qu'il va se tenir dans le besoin. Donc finalement, celui qui l'a écouté là l'a mis dans les problèmes, l'a mis dans les problèmes. Parce que voici qu'il va se retrouver là-bas et il va se mettre dans le... Il est tombé très bas. Pourquoi Parce qu'il a tout perdu. Lorsqu'on quitte la présence de Dieu, mais c'est les démons qui vont nous récupérer. Ce sont les esprits impurs qui vont te récupérer. Tu as pris ton temps pour chasser les démons. Tu as pris ton temps pour les défier, comme je disais dans tout mon témoignage. Et puis un matin, tu, tu n'es plus en Dieu. Mais ils vont te récupérer. Rapidement. Ils vont te rendre la vie misérable. Ils peuvent même te tuer. Heureusement qu'il a pris conscience. Alléluia. Heureusement, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il est rentré en lui-même. Tellement il est tombé bas, il n'y avait même pas de travail, il n'y avait rien du tout. Et c'est élevé les pauvres là qui étaient devenus son travail. Jusqu'au point où il convoitait la nourriture. Il y avait quelqu'un, un, un fils à papa, qui, qui, qui tombe bas. Et vraiment, c'était compliqué pour lui. Mais heureusement qu'il va reprendre conscience. C'est pour cela que notre salut aussi. Résident notre capacité à prendre conscience, à rapidement nous nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous repentir lorsque nous sommes en faute. Parce que la repentance nous ouvre le chemin pour nous mettre en relation avec notre Père si nous avons péché contre notre Père. Et donc, ici, voici que, il va retenir vers son Père et nous allons voir que depuis qu'il a retrouvé son Père, il a commencé à dire.